Alexandre, il faut que t'ailles chercher du Fanta. Oh, mais pourquoi maintenant Allez, bouge-toi le cul, maintenant Ok, ok, ça va, pas besoin de s'énerver. Par contre, tu dois y aller à pied, la voiture est en panne. Non, mais tu te fous de moi, ça, 6 km. Rien à foutre, j'essaie quand même. Oh non, non. C'est quoi cette musique Deux, le sort Arrive Mais j'arrive quand Mais c'est loin Je devrais peut-être essayer de faire du stop. Oh, voiture, voiture, voiture Oh Il reviens Connasse <rire> J'ai mal aux jambes. Oh. Qu'est-ce que j'ai mal aux jambes Vous allez échouer. Échouer c'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus pour réaliser ses rêves. Mais le plus grave c'est d'abandonner. Je t'aurai mon Fanta! Je t'aurai! Suite à un refus de plusieurs magasins de me laisser tourner, plusieurs scènes n'ont pas été enregistrées, comme l'achat du Fanta ou ma rencontre avec la très jolie La Raffinerie. 6 km à pied, ça use, ça use. 6 km à pied, ça use les souliers. 6 km à pied, ça use, ça use. 6 km à pied, ça me casse les couilles. 6 km à pied, ça use, ça use. 6 Et km... ferme-la Ok, ok, ça va. C'est bon, votez. Ah. Faisons une petite pause. Ah. Pour rester frais, buvez Fanta. Ah non, c'est pas eux. Ah. Allez, on repart. Ne faites pas l'enfoiré, jetez vos déchets dans les poubelles, pas dans la nature. Petite astuce. Avec c'est dans la poubelle jaune. Oh, On va pouvoir regarder là au pointage de 10 km, au pointage de 10 km, 4h27, incroyable, incroyable le record du monde, on le rappelle. C'est 12 km, en 5h26 il me semble, va-t-il le faire est-ce possible Alors est qu'on se retrouve maintenant, faut-il va, va passer la ligne d'arrivée, 6h57, 6h57, record du monde Ouais, c'est bon, maman, j'ai remis le Fanta. Oh, mais il en restait, j'ai regardé au mauvais endroit. France, un ado agresse sa maman à coups de sopalin. Le Fanta rendrait-il violent C'est la question que tout le monde se pose.